Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler les probabilités. Alors les probabilités, c'est par exemple, j'ai une pièce de monnaie et je la lance. Qu'est-ce qui se passe Elle peut être soit pile, soit face. Là c'est face. Je recommence, je la lance, elle est encore face. Je recommence, je la lance, ah là ça c'est pile. Ok Je recommence, je la lance, elle est pile. Je recommence, je la lance, c'est pile. Ça c'est quand je la lance une fois. Si je la lance 10 euh, fois, alors je reset, je lance, plouf, elle est tombée 4 fois pile, 6 fois face. Comment on en est sûr Enfin, on en est sûr, c'est hein Première fois, pile, face, pile, face, face, face, pile, pile, face et face. Ok Si je recommence, je lance. Elle est tombée 3 fois pile, 7 fois face. Face, face, face, pile, pile, face, face, face, face pile, face. Je peux la lancer euh, 100 fois. Je peux la lancer 100 fois. L'intérêt de l'ordinateur, c'est que je reset. Lui, il lance. Plouf Il a lancé 100 fois. Elle est tombée 47 fois sur pile, 53 fois sur face. Je peux même la lancer 1000 fois. Je reset. Je lance. Qu'est-ce qui se passe Enfin, combien de fois elle tombe sur pile, face voyez, là, elle est à 400 fois, 500 fois. C'est tout en... Bon, c'est un algorithme. Hein, ça, ça, ça sort, ça se passe effectivement, entre guillemets, même si c'est sur l'ordinateur. On arrive à 1000. Et là, c'est passé 482 fois pile, 518 fois face. Qu'est-ce qui se passe En fait, je pense que vous la comprenez à peu près. Euh, y a la probabilité que se tombe sur pile ou face, globalement, elle est de 0,5, 1,5. C'est soit pile, soit face. Et quand on lance la pièce, euh, évidemment, tant qu'on ne la lance pas beaucoup, euh, ça peut être soit pile, soit face. Mais au fur et à mesure, on retrouve quelque chose qui est près de 0,5. Leçon. Vocabulaire à connaître. Vous serez ensuite testé sur euh, Learning Apps. Quand on lance un pièce, une pièce, il y a deux issues possibles. Donc, Issue, c'est un mot un peu euh, inhabituel à connaître. Donc, les deux issues possibles quand on lance une pièce, c'est soit pile, soit face. Il y a deux issues possibles. La probabilité d'obtenir pile, bah, c'est une chance sur deux. Ça s'écrit aussi 0,5 ou bien 0,50. 0,50, c'est aussi 50 centièmes et 50 centièmes, c'est aussi 50%. Comme d'habitude, ceux qui ne sont pas à l'aise bien avec les nombres, ils ont un peu du mal. Mais c'est un peu toujours la même chose. Donc euh, voilà, faut prenez le temps de bien intégrer ça. Ça, c'est pour obtenir pile. Bah, pour obtenir face, ça se passe pareil. Et il y a autant de chances d'obtenir pile que d'obtenir face. Ça veut dire que la situation est équiprobable. Retenez ce mot, il est un peu compliqué, mais pas tant que ça. Équie égale probabilité. C'est un mot qui vient du latin. Donc, ça, mot à connaître, c'est une expérience aléatoire. Qu'est-ce que ça veut dire aléatoire C'est lié au hasard. Ceux qui font de l'informatique, ils ont peut-être déjà entendu parler de, cette, de la programmation. Cette touche, aléa, c'est une touche qu'on utilise en programmation pour faire un nombre au hasard. Par exemple, sur le copmat, sur, sur les sites. C'est lié au hasard, mais ce n'est pas hasardeux. Parce que hasardeux, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors ici, on sait très bien que ça va être soit pile, soit face. On n'a aucune idée de savoir si ce sera soit pile, soit face. Donc, c'est du hasard. Mais ce n'est pas hasardeux, parce que ça ne peut pas être euh, chose mettre un truc chouette. Ça peut juste être soit pile, soit face. Plus on lancera la pièce, plus la fréquence d'obtenir pile se, se rapprochera de de combien La fréquence, elle va rapprocher de 0,5. Ce qui s'écrit donc aussi 0,50, ou bien 50 centièmes, ou bien 50%. Toujours pareil. On peut faire à chaque fois de cette manière-là. Pour face, c'est pareil. Et là, je vous ai mis euh, une reprise de ce, qu a obtenu, enfin, de ce que j'ai obtenu moi tout à l'heure. Quand j'ai un lancé, vous voyez là, bah, c'est tombé soit pile, soit face. Enfin, et là, cette fois-ci, c'était tombé pile. Si j'ai 10 lancés, il y a 6 piles, 4 faces La fréquence c'est 6 sur 10, ça fait donc 0,6. Là, avec 100 lancés, je me retrouve avec 46 fois pile, 54 fois face, donc je suis à 0,46. Avec 1000 lancés, tout à l'heure, j'étais tombée à 0,55. Euh, ah, je suis désolée, ce n'est pas les bons chiffres, vous voyez, parce que là, je suis à 1000, et donc ça ne peut pas être 55 fois, 45 fois. Bon, petite erreur, voilà, ça arrive. Retenez bien ces mots issue, probabilité, aléatoire, fréquence, Équiprobable. Euh, voilà. Et puis vous allez voir maintenant, vous testez sur Learning Apps. On est euh, sur Pearl Trees, on clique ici, si vous n'arrivez pas à bien y aller, et on va faire la suite d'hier, euh, c'est-à-dire que, euh, voilà, c'est ça, vous avez fait, euh, donc mercredi, les quatre premiers, normalement. Là, je vous demande de faire un premier exercice, euh, sur les valeurs égalant. Donc là, par exemple, 10%, c'est la même chose que 1 sur 10. 6 sur 8, attention, 6 sur 8, c'est la même chose que 3 quarts. 10, 10 sur 40, c'est la même chose que 1 sur 4, on multiplie par 10. 0,750, c'est la même chose que 3 quarts, c'est 0,75. Bref, entraînez-vous là-dessus, il faut savoir, hein, c'est toujours la même chose, mais entraînez-vous. Euh, ensuite... Donc, la probabilité... En fait, ce n'est pas dur, les probabilités, enfin, il me semble. Euh... Entraînez-vous, euh, voyez les trucs. J'ai oublié de vous dire que vous allez avoir, vous un, euh, là, en quatrième, sur des choses pas compliquées, donc soit... Euh, une pièce donc, qui n'est pas truquée. En fait, le truc, c'est ça. Enfin, euh, on commence sur des choses simples. Soit un dé, là, ben, un dé, on va le lancer. Il y a combien d'issus possibles Il y en a 6. Il peut tomber soit sur le 1, soit sur le 2, soit sur le 3, etc. Puis vous réfléchissez un petit peu. Mais ça me vraiment, ça ne me paraît pas hyper compliqué. Sinon, vous me dites, hein, moi, je... voilà, on peut vous faire aussi jouer avec des cartes et jouer aussi avec des boules. On a des boules, très bien, il y a une boule blanche, une boule noire. Est-ce qu'on a plus de chances de tirer une boule blanche ou une boule noire Et vous ne prenez pas la tête outre mesure, hein. euh, là vous avez une blanche et une noire, vous les tirez au hasard. Euh, qu Est-ce que vous avez autant de chances de tirer la blanche que la noire bon. Puis vous essayez le mieux possible et après vous retenez. Bon courage